Il existe un cocktail de beauté vitaminée riche et crémeux. Il apporte plus de force à vos cheveux. Appliqué sur les cheveux, la formule Pantene Pro v est lissante et hydratante et contient des provitamines B5. Elle peut donner jusqu'à 81% de cheveux cassés en moins. Le cocktail de beauté vitaminée, pour des cheveux plus forts et plus beaux. Pantene Pro v, pour les cheveux pleins de santé que vous aimez.